Tout s'est pas bien passé, je pense. On va on va passer aux, aux questions. Il y a déjà certaines questions qui ont été qui ont été posées. Je pense qu'on va commencer avec ça. Euh, donc, euh, je passe la parole à Vapiu du Togo qui euh, a posé deux questions. Peut-être il peut juste reprendre les, les questions euh, pour euh, pour Arnaud. Mais est-ce qu'il y a une organisation euh, administrative ou euh, structurelle qui a été faite derrière? Et est-ce que euh, l'appropriation des activités se fait par le biais de l'administration locale euh, Pour savoir s'il y a de la pérennité qui est envisagée après. Et l'autre question, il y a eu des pistes de réponse, mais quand je vais revenir dessus, comment est-ce que les plantes ont été identifiées Ils ont pas été euh entre autres, avec certaines vertus. Mais est-ce que euh, on a regardé aussi de l'autre côté le sol parce qu'il ne faut pas choisir les mines, parce qu'il y a d'autres vertus derrière. Est-ce que ça correspond avec l'écosystème dans lequel euh, la localité se, se, se, se situe Voilà un peu mes deux questions sur lesquelles je voulais revenir. Euh, je vais répondre aux deux questions. La première question, celle de savoir comment est-ce que, est que les populations ont été organisées, est-ce qu'il y a eu des structures administratives euh, pour, pour cette initiative, l'équipe qui a travaillé là-bas, ils ont choisi de travailler directement avec les communautés à travers les réseaux euh, d'associations déjà existantes. Donc, ils, euh, ils ont travaillé, ça c'est pour le cas du bassin versant de Mogazan, où ils ont travaillé avec les associations des hommes qui existaient, et plus tard, pour impliquer les femmes avec le consentement des hommes, ils ont également travaillé avec les associations des hommes. Mais pour le cas de l'AF, ils ont travaillé directement avec des paysans, qu'ils ont appelé des paysans leaders avec des, des critères. Il fallait que le paysan ait une parcelle qui soit dégradée et qu'il donne son consentement à travailler pour restaurer sa parcelle. Pour la deuxième question, celle de savoir comment est-ce que les espèces ont été choisies. Avec les communautés, ils ont ensemble fait une priorisation des espèces. Plusieurs espèces et les populations ont sollicité les espèces qu'ils voulaient planter et ils ont fait une priorisation. Il y a eu des essais et les espèces qui ressortent dans les films sont un peu les espèces dont le, la plantation a réussi. Donc c'est les espèces qui se sont adaptées aux conditions du milieu. Qu'est-ce qui a plus suscité l'adhésion des communautés à votre initiative? Je pense que dans les explications du présentateur aussi, vu la question Monsieur M. Tjani il aurait un peu écorché cette partie. Mais s'il peut nous expliquer encore plus, ça me ferait beaucoup plaisir. Comment quel a été le déclic pour que la communauté y adhère très rapidement à cette initiative? Merci bien. Je pense que c'est qui a favorisé l'adhésion, c'est déjà la situation. Parce que partant du constat elle-même, que les conditions de vie ont changé. Donc les populations étaient déjà conscientes du fait que leur environnement a changé. Et par rapport aux conditions qu'ils avaient avant, ce ne sont plus les mêmes conditions aujourd'hui. Donc quand la GIZ est arrivée, c'était déjà juste de leur faire comprendre que ces conditions qui ont changé sont dues aux actions qui ont été menées par les, durant les années précédentes. Et aussi, maintenant, il a fallu leur faire comprendre que cette situation, ils peuvent y remédier à travers leurs actions. À travers leurs actions, ils peuvent y remédier et cela peut se faire déjà facilement à travers des techniques qu'ils utilisent déjà des techniques qu'ils utilisent déjà, mais qui améliorées, appuyées par des méthodes scientifiques, et que contrairement à leur perception sur le fait que lorsqu'on plante un arbre, on bénéficie généralement des retombées tardivement, il fallait leur faire comprendre qu'en dehors de ces retombées qui pourront peut-être arriver tardivement, on pouvait non seulement choisir des espèces qui croient rapidement, mais aussi que l'on pouvait également... Euh, profiter de ce qu'on a appelé des co-bénéfices ou alors des externalités, des activités tout autour qui peuvent améliorer leur bien-être au quotidien. Et je pense que c'est lorsque les populations ont compris que ah, nous aurons de l'eau, nous pourrons avoir plus de revenus, par exemple en vendant la paille, nous pourrons euh, acheter moins de bois par rapport à ce qu'on consomme déjà, on peut, si on a un foyer amélioré, on peut acheter moins de bois, ah, je peux acheter moins d'engrais si j'utilise du compost que je peux fabriquer moi-même déjà à partir de ce qui est autour de moi. Je pense que c'est ces facteurs-là qui ont contribué à ce que les populations acceptent de, de, de s'engager pour cette initiative. Mmh. Oui, merci beaucoup Arnaud. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un point euh, que moi je trouve très intéressant et il y a beaucoup plus, il y a, il y a de plus en plus de projets aussi qui justement essayent d'intégrer de, de, ce genre de, de mécanisme, donc des chaînes de valeur dans euh, la restauration en espérant que à partir d'un exemple relativement petit, euh, si les gens y voient qu'il euh, y a un intérêt financier, il y a un bénéfice euh, derrière. Mm. Euh, que ça permet automatiquement euh, à travers les marchés de détendre cette, euh, cette technique ou cette, euh, cet exemple de, de restauration des, euh, des paysages forestiers. Mais j'aimerais aussi donner euh, l'occasion, il y a Malin du, qui voulait faire un, un petit complément par rapport à, à ce que tu avais présenté. Donc euh, je voulais seulement rajouter qu'on a aussi suivi une approche de gestion de la paille et en même temps gestion du feu de brousse. Parce que dans à dans euh dès que les populations ont compris que euh, on peut gérer les couloirs, bon, vider les couloirs euh, ou en euh, fait sortir la paille pour une meilleure gestion de feu de brousse, on a en même temps des bénéfices et des, des revenus euh, de la paille et en même temps une bénéfice au, au long terme parce qu'on on évite euh, les feux de feuilles de brousse donc ça s'est fait ici au Cameroun et on, on souhaite continuer cela et la deuxième cho chose que je peux ajouter que j'ai écrit euh, c'était lié c'était une réponse à la question de Waku de Togo euh, effectivement on n'a pas assez travailler avec d'autres services déconcentrés comme le l'agriculture, le euh, l'aménagement du territoire et ni avec les mairies, ce qui ce qui a été identifié comme manquement à la fin de, de cette phase pilote et qu'on veut bien discuter avec vous euh, pour la prochaine pour les prochaines activités. Alors, je pense. Euh pour les feux de brousse lutte contre les feux de brousse que c'est un point essentiel dans tout effort de, de restauration je pense que ça c'est certainement vrai on voit ça dans tous les dans tous les pays aussi ici chez nous à, à madagascar même chose pour l'implication d'autres euh, d'autres acteurs hein, je dirais sur... nous ici on a, on a même appelé au pfr qui travaille aussi plutôt sur les aspects de les aspects je pense aussi toujours, dans beaucoup de pays africains, la situation foncière est, est souvent euh, un problème parce que ça ne permet pas vraiment de motiver les gens à, à planter des arbres si, si la situation foncière n'est pas, pas assez claire. Euh, J'aimerais revenir un peu sur la discussion par rapport euh, à l'appropriation et à l'intégration des associations et paysans à l'extrême nord du Cameroun. Euh, J'aimerais avoir clarification, c'est la GIZ alors qui a identifié ces associations et paysans au début. Et si oui, est-ce que par la suite, au cours de la mise en œuvre des activités, est-ce qu'il y a eu d'autres associations et paysans qui ont voulu bénéficier aussi des appuis en constatant les bénéfices générés par la mise en œuvre des activités RPF Généralement, pour travailler avec les communautés, il est facile de travailler le plus souvent avec des associations, avec des individus, surtout lorsque le paysage profite à toutes les communautés. Il faut avouer que dès le départ, l'équipe qui a travaillé nous ont relaté que de ce côté-là, vraiment, il n'y avait pas une réelle adhésion des populations ou des, des, des communautés. Mais c'est seulement après qu'ils ont vu que, parce que la situation était vraiment, euh, si je peux appeler ça catastrophique. Donc, personne ne pouvait réellement croire que ces sites pouvaient euh, redevenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il faut dire que après ça a vraiment attiré l'attention des autres. C'est ce qui a augmenté d'ailleurs la participation plus tard. Mais s'agissant des, des villages environnants, l'autre chose que l'on déplore aussi, c'est que du fait qu'il n'y avait pas vraiment la participation des services déconcentrés et des mairies, la communication n'était pas vraiment... Euh, fait sur l'initiative, c'est ce qui fait que les villages voisins n'ont peut-être pas pu bénéficier aussi de cela. C'est d'ailleurs l'objet de du prochain projet que nous sommes en train de maturer, de discuter avec les villages voisins, de dire « Ah, tiens, vous voyez ce qui a été fait de l'autre côté, à Morgazan, ceci peut aussi être fait dans votre village, voilà ce qui a été fait au début, voilà la situation, et maintenant vous pouvez aussi faire la même chose et profiter des mêmes bénéfices. Et je pense que les premiers résultats, on a vraiment l'adhésion déjà de près de six chefs de village et ce qui sont généralement les personnes qui mobilisent les communautés et les associations. Euh, comme j'ai dit, il y a aussi des, des remarques, peut-être venir, peut-être des exemples dans, dans vos pays respectifs sur lesquels vous avez travaillé qui, qui pourraient peut-être contribuer à la... À la à la discussion. peut-être une précision. Donc d'abord, euh, en 2016, euh, c'était vraiment un projet pilote. Et l'objectif de ce projet pilote était, si c'est possible, de restaurer un, un sol hardé, ce qu'on appelle sol hardé ici. Donc un sol qui est tellement nude et, et dégradé que personne ne, ne travaille sur, ce, sur cela. Donc l'objectif était vraiment de choisir euh, la, une situation, la situation la plus difficile et c'était très très facile parce que euh, tout le monde avait abandonné cet espace et donc euh, tout le monde était, Bon, vraiment surprise de voir qu'il qu était possible de restaurer cela en deux ou trois ans. Et je tiens à remarquer que même si on a fait le reboisement, ce qui l'a vraiment poussé là-bas, ce sont des espèces euh, sous sol, euh, souterrains, euh, qui sont toujours là dans les zones euh, Souda, soudano sarriennes Donc ça, nous a maintenant, euh, après cette phase pilote, nous a inspiré beaucoup. Et nous a provoqué à, à, à faire ce webinaire aussi parce que notre, notre objectif pour, pour aujourd'hui est, est de, de, de vous demander hein, autour de, du monde, dans la, toute l'Afrique, comment maintenant est-ce qu'on peut mettre à l'échelle ces premiers, premiers essais pilotes, ce qui est à la fois une restauration euh, des sols d'AD. De euh, l'intégration des arbres dans les dans les cultures des paysans, mais aussi une restauration des, des collines, des pentes de cette part Saint Vincent qui s'étend sur une superficie de, de 24 000 hectares. Euh, donc peut-être pour moi, mon intérêt serait vraiment de, de demander euh, aux collègues euh, euh, africains euh, ce qu'on peut faire maintenant dans les villages euh, autour, pour une, une, une mise à l'échelle. Euh, à la suite de ma ligne, j'aimerais également ajouter une précision, euh, particulièrement aux collègues, de savoir, est-ce que vous avez conduit de telles initiatives Comment est-ce que vous avez favorisé l'adhésion des autres ministères euh, on a parlé de l'agriculture, de l'élevage, du ministère qui s'occupe des affaires foncières, du ministère qui s'occupe de la planification du territoire, comment vous avez favorisé leur adhésion et aussi celle des, des mairies et des services déconcentrés. Il y a d'autres, nous on essaye, par exemple, dans un des, des paysages pilotes sur lesquels on travaille dans le nord ouest de Madagascar, on essaye, comme j'ai déjà mentionné, de travailler avec les avec des des chaînes de valeur arborescentes, c'est-à-dire des, des plantes, des, des, des produits forestiers, souvent non ligneux, par exemple le, avec l'anacarde. Euh, je pense qu'il y a éventuellement en Afrique de l'Ouest des, des exemples similaires. C'est-à-dire de, de développer des chaînes de valeur qui vont motiver les, les, pays, les, les, les populations à reboiser pour des raisons pour des raisons économiques. Même chose, Donc l'autre exemple qu'on utilise, c'est la baie rose. Mais je dois dire, là aussi, on est toujours un peu au niveau du, du stage pilote. On n'est pas encore vraiment euh, à une échelle plus, plus large, je pense. Par rapport à l'implication des des autorités locales. Je voulais demander aux collègues qui sont sur le terrain et qui travaillent beaucoup avec les communautés de, de, de réagir parce qu'ils euh, ont une grande expérience d'implication de l'administration forestière euh, dans la gestion des, des activités ou bien de la conduite des activités euh, de terrain, mais aussi de, de, de la mairie, de, de la préfecture et de des chefs traditionnels et puis chefs locales. S'ils sont en ligne, je les invite à partager un peu l'expérience qu'ils ont faite à Chamba, notamment dans la préfecture de Chamba, région centrale du Togo. C'est du côté de Chamba, comme M. Wachou vient de le relever. Nous, nous avons travaillé ou nous travaillons toujours avec les communautés à la base dans le domaine de la gestion durable des forêts et restauration. Il faut dire que l'implication se fait à tous les niveaux, surtout au niveau de l'administration forestière où la planification est plus faite par eux. On les assiste, la planification est faite au niveau local aussi. Les autorités au niveau administration territoriale qui est représentée par le préfet, les mairies qui viennent d'être mises en place qui sont aussi. Impliqués. Il y a au niveau local même les chefs traditionnels, les leaders d'opinion aussi qui sont impliqués dans tout ce qui est fait. Donc il est essentiel, je pense, au niveau de, des collègues du Cameroun, s'il y a possibilité de le faire dans la, dans la diffusion de vos techniques, il faudrait plus impliquer les agents forestiers. Hormis ces agents forestiers, c'est vrai que la restauration est un domaine un peu vaste. Il faut aussi voir si l'agriculture, le ministère de l'Agriculture et d'autres secteurs peuvent être impliqués là-dedans pour mieux. Parce que dans ces choses aussi, ça permet à la communauté ou bien aux communautés, et aux populations de se dire que, bon, les autorités sont informées. Ils savent que c'est elle, Nous y adhérons très rapidement et sans hésitation. Je pense aussi, comme M. Wachou le disait, il en a quelques expériences aussi en ce sens, qu'il peut ajouter certaines choses si j'ai eu à omettre. Il y a aussi M. Séverin, je pense, s'il est en ligne, et M. Komla qui peut ajouter des choses si j'ai manqué d'autres choses. Merci bien. Oui, bonjour à tous. Je suis Komla, à Koto, du Togo. Euh, pour favoriser la mise à l'échelle, donc, de l'approche euh, il est vraiment nécessaire l'implication, donc, des services déconcentrés, donc, de l'État. Surtout pour favoriser la synergie entre les ministères que les concernés. J'ai vu que dans le film, déjà, il y a l'agriculture qui est mise en exergue par l'utilisation, donc, des techniques agricoles. Là, la rotation des cultures, l'utilisation des fertilisants, comme le Mekuna et autres pour pouvoir fertiliser le sol. Donc, c'est déjà un élément important qui doit impliquer eh, l'agriculture en tant que, eh, comment, en tant que responsable, donc, de ces activités à s'adhérer, à adhérer au projet pour qu'il y ait une parfaite synergie entre ce ministère et le ministère en charge, donc, des forêts pour, euh, eh, pour la pour la mise en échelle donc de ces approches. Euh, oui c'est c'est ça nous euh, on a euh, fait des milliers d'hectares de récupération des terres justement à travers euh, euh, les euh, la promotion des chaînes de valeur. Donc euh, euh, là on, euh, il faut miser évidemment sur l'initiative euh, euh, des des acteurs euh, c'est si on s'occupe des questions de de, euh, de, ter de, de de terrain par exemple de, ça veut dire la propriété des terres euh, vous' allez jamais vous en sortir' il faut laisser ça d'abord aux acteurs de régler ça parce que le communautaire implique ça vous devez vous devez avoir la, la mise euh, la même mise sur, sur les terres où vous voulez récupérer que vous voulez récupérer et là, souvent, ça, ça implique euh, beaucoup de, de travail, de délimitation, de, de, de questions de droit, etc. Donc, je crois que euh, si par contre, euh, euh, je donne un exemple, on, on fait beaucoup sur euh, les, les euh, feuilles de baobab, euh, la production de, en, en, à grande échelle de, de, de baobab. Euh, euh, la euh, l'huile de, de nîmes euh, l'huile des, des, des questions liées euh, euh, aux euh, noix de de carité ou de euh, noix de de euh, cajou voilà des, des choses comme ça qui peuvent marcher et les gens sont intéressés évidemment de transformer ça et de de mettre ça sur le marché et euh, euh, quand ils, a, ils apprennent comment faire, euh, euh, ils ont besoin de la matière première. Ils cherchent aussi des endroits où, les, où, où produire leur matière première. Donc c'est un peu ça. Mais si je comprends bien, ça, pour vous c'est plutôt un travail avec des individus qui amènent des, des, des produits sur le marché. Oui. Oui. Oui. Bon, euh, nous, nous sommes allés euh, à travers des, des ONG qui sont qui sont sur le terrain. Euh, on a fait des séries de formations euh, en, ma en matière de transformation de matières premières euh, euh, produits forestiers non ligneux et euh, euh, par endroits euh, on a même euh, on est même allé pour équiper des centres euh, locaux euh, pour euh, pouvoir transformer certaines choses par exemple pour les pour les ou pour des pour avoir la qualité. Euh, et euh, euh, après, euh, euh, disons, ces gens, euh, quand ils produisent, il y a beaucoup d'abord pour l'autoconsommation, mais à un moment donné, euh, ils voient aussi qu'il y a un marché, il y a des gens qui, qui entrent dans, le, euh, dans la danse avec euh, la commercialisation, et ensuite, euh, il y a une demande, et le plus que la demande est grande, le, le plus que les gens sont intéressés à produire. C'est un peu un, un, un, un, comme vous avez parlé de la paille, s'il si y a un marché local de la paille, euh, il suffit seulement de de montrer les gens quelles sont les les les, les, euh, les demandes, euh, quelle est la qualité demandée et quelles sont les issues de, de leurs produits. Et puis après, ça ça va de soi même. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Merci. Quel est le rôle du secteur privé dans tout ça? Bon, je veux dire en dehors des petits paysans, c'est aussi secteur privé, mais par exemple des sociétés euh, tu as parlé de la commercialisation, si on veut aller un peu plus large, j'imagine, euh, est ce que vous avez aussi essayé d'appuyer des partenariats avec des avec des avec le secteur privé? On n'y on est pas encore. Euh, cette question, là, par exemple, au niveau du miel, qui est un produit international quand même, qui réclame un certain niveau de qualité pour, pour, pour pouvoir être, par exemple, exporté. Euh, là, il euh, y a déjà, euh, disons une, euh, au moins, <rire> au moins l'idée. De faire euh, les, les groupes qui qui collectent, qui collectionnent les, les produits, de instaurer un, un contrôle de qualité. Euh, ça c'est ça c'est seulement avec les privés qu'on peut faire ça. C'est pas nous qui vont installer la, la, le contrôle de qualité. Sinon, il ne peut pas revendre. C'est un peu ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est intéressé, lui-même, il doit savoir quel est la, le mécanisme de contrôle de qualité qu'il va mettre en place. Et ça, on peut appuyer la vulgarisation de ça. Mais la, le contrôle proprement dit non. Donc, pour vous, vraiment, c'est de, de, de, de miser vraiment sur l'approche chaîne de valeur. Donc, Absolument. si... Les populations comprennent l'intérêt et voient qu'il y a un marché pour les différents produits. Cela peut également les encourager à, à restaurer. Voilà, surtout avec, avec des produits qui sont euh, euh, issus des arbres. Mmh. C'est l'avantage, justement, avec les arbres, on peut récupérer pas mal de terre. Généralement, dans les facteurs de, de, de, de blocus, on se retrouve coincé à deux niveaux. C'est au niveau du foncier où, généralement, les gens ne sont pas prêts à planter sur des terres qu'ils louent ou sur des terres qu'ils ne possèdent pas. Mm -hmm. okay. L'autre chose aussi, c'est pour l'approche chaîne de valeur, il y a un travail qui est fait déjà ici avec des communautés où, pour l'instant, ça se limite à vraiment du ramassage parce qu'il faut déjà, la première des choses, c'est qu'il faut déjà faire comprendre aux populations qu'il y a des produits tout autour de vous que vous pouvez valoriser et améliorer vos bénéfices. C'est un travail qui se fait déjà avec les femmes, donc qui est encore au premier niveau où il faut déjà leur faire prendre conscience de l'importance des produits qui sont autour d'eux ou alors dans leur, dans leur parcelle. Donc, ça peut aussi être l'un des, des facteurs de, de réussite, mais euh, à mon avis, on ne peut pas peut-être euh par cette approche-là. Et aussi, pour revenir sur euh, l'intervention de ANSA, je pense que les facteurs les plus importants pour la réussite de l'initiative, d'après moi, sont qu'il faudrait que ce soit participatif. Il faudrait vraiment que l'approche soit participative. Et il faut que les populations donnent leur consentement. Il faut que l'initiative parte vraiment d'eux. Sinon, ça ne vaut pas la peine de, de s'engager. Il n'y aura pas de, de motivation. D'après moi, ce sont vraiment les deux facteurs les plus importants, la participation et le consentement j'aimerais poursuivre un peu dans ce sens, vu que, quand tu as parlé aussi que, un des problèmes encore au niveau de que je pense que c'est pas encore faisable de mettre à l'échelle au niveau des villages voisins, l'approche la, la, que vous adoptez. C'était ça? Parce que, il n'y a pas encore la participation des services déconcentrés, donc il n'y a pas de prise de responsabilité des autorités. Si j'ai bien compris. Voilà, donc la, ce que nous envisageons, nous avons pensé qu'il faudrait déjà que les services déconcentrés, notamment les mairies, s'approprient cette initiative et qu'ils en font la leur. Et que, oui, oui. oui. Et c'est par rapport à cela que j'aimerais un peu parler de, de euh, on peut dire que c'est une euh, un des, des approches qui est un plutôt réussi pour le cas de Madagascar actuellement. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du comité national RPF. Et oui, des groupes de oui. travail en niveau régionale. En fait, oui. on constate bien que l'existence de ce, de cette instance de consultation et de, et ça, et L'implication et l'intégration de différents acteurs au niveau de ce comité peut vraiment apporter beaucoup de... Euh, qui peuvent solutionner aussi beaucoup ce problème d'intersectorialité. Peut-être qu'on peut intégrer alors euh, les différents acteurs au niveau d'un comité pour pouvoir euh, résoudre ce problème. C'est une petite recommandation, mais je ne sais pas si, si c'est déjà dans ce sens ou vous avez d'autres approches pour pouvoir pallier ce problème. Non, je pense que justement, c'est une bonne approche d'intégrer ces différents acteurs au niveau régionaux et locaux dans des, mmh. dans des comités. Je pense que c'est une bonne piste. Mmh. Ouais. Ok, ouais. merci. Je crois que mon intervention va beaucoup plus sur l'engouement à créer au niveau de la communauté. Je crois que si la communauté trouve son intérêt dans les espèces qui sont promues, c'est-à-dire que ça, ça rejoint un peu Oudo, euh, qui parlait de, des PFNL, c'est-à-dire que si c'est des produits qui sont développés dans la communauté, qui peuvent créer la richesse, tout de suite, euh, on voit l'engouement de la population à s'intéresser au processus parce que une fois que les espaces reboisés, en un temps record vont générer des de, de revenus. Euh, de, de, la, la transformation donc de ces produits vont procurer de l'argent et avec une clé de répartition à la base donc pour permettre de, de partager les revenus. Je crois que euh, l'initiative prend tout de suite et euh, l'autre aspect dont j'ai parlé c'est les autorités locales. Ça c'est incontournable donc une fois que euh, ces acteurs ou bien les autorités communautaires voient que c'est une activité qui va créer ou bien qui va générer des, des, des, des, de la ressource donc euh, la l'engouement donc de la communauté vis-à-vis -vis du projet euh, ça change voilà ce que je, je voulais ajouter ça ça rejoint un peu l'aspect de oudo sur les, les chaînes de valeur. C'est intéressant de, de savoir ça, oui, ou de voir ça, qu'il y a quand même un, un, certain, un certain accord entre, entre les différents, euh, différents projets. Je voulais poser tout à l'heure une question par rapport aux coopératives ou bien le rôle des coopératives, parce que là, euh, comme Oudo l'a dit, on s'éloigne un peu du, du simple communautaire, mais il y a quand même, je pense, toujours un intérêt de, de, de créer des groupements, euh, ou, ou d'organiser des groupements parce que je crois qu'en groupement, les, les relations après avec le secteur privé euh, me semblent être plus simples, hein, plus claires. Et puis, l'important pour moi, c'est que ces groupements, on les crée pas pour les créer, mais que ces groupements jouent vraiment un rôle, un rôle important. Euh, au niveau du miel, par exemple, c'est vraiment chez nous une, une coopérative qui joue le, le lien avec euh, une, société, une société privée qui achète le miel. Mais tout ce qui est extraction, euh, extraction du miel, et aussi maintenant il commence à jouer un rôle euh, dans le domaine de la, de la, du renforcement des capacités. Et je pense c'est une approche qui est, euh, qui me semble être assez intéressante aussi. Euh, voilà. je, je voudrais juste dire pour les questions des coopératives, on n'a pas euh, appuyé la création des coopératives, Par contre euh, tous les acteurs que, euh, qui entrent dans euh, les formations. Euh, on les met, on essaie de les mettre en, en réseau au moins d'informations. Ça mmh. veut dire, de, on crée des, des, des liens euh, à travers, par exemple, de WhatsApp et autres là. Donc, ça, en mmh. réalité, euh, ça, ça marche très très bien. Hein. Les, les gens mmh. commencent à beaucoup plus euh, se euh, coordonner et à parler entre eux, quitte à ce que ça donne à un moment donné vraiment des structures formelles euh, qui sont plus. Plus, euh, plus à, à plus de, de, de négocier. Il y avait encore une remarque de, de Maline par rapport à, à l'implication du ministère de l'Agriculture. Euh, je peux juste commencer ici à Madagascar. Par exemple, j'ai parlé de, de l'Anacard à Madagascar. L'Anacard est, est sous la tutelle officiellement du, du ministère de, des, des Forêts hein, ou en charge des forêts, euh, mais on a, je dois dire, on a eu plus de problèmes d'impliquer du ministère des Forêts que le ministère de l'Agriculture. Parce que tout ce qui est appui, euh, renforcement des capacités, etc., euh, au, appui aux producteurs, là, on travaille beaucoup plus actuellement avec le, le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui, qui montre aussi beaucoup plus d'intérêt, je dois dire, euh, que le, le ministère des, des Forêts. Eux, ils s'intéressent après, une fois que c'est question de, de taxes, euh, exportation, etc mais ils sont beaucoup moins, qui euh, sont un peu plus difficiles à, à impliquer dans, les, dans les, le développement de la, de la chaîne de valeur. Mais peut-être il y a d'autres euh, pays qui ont fait d'autres expériences dans, cette, dans ce domaine. Et au Togo, et les activités que nous menons sur le terrain en matière donc de restauration des paysages forestiers n'impliquent pas directement le ministère de l'Agriculture. Mais toutefois, pour euh, prévoir en, vie, en guise de prévision, donc, des activités futures qui vont les toucher plus directement, déjà au niveau, donc, de la planification de nos activités au niveau local. C'est-à-dire, je parle des services déconcentrés. Par exemple, si nous travaillons dans une préfecture, le ministère de l'Agriculture a une représentation dans la préfecture. Donc, la planification des activités et, et, et renforcement des capacités, ils sont invités à ces gens de rencontres pour pouvoir apporter leur pierre dans le, dans la construction du travail. Et quand c'est au niveau et on a des réunions au niveau donc, du ministère, le ministère en charge donc, de l'environnement prend, le, prend le soin d'inviter son homologue de, et, de, du ministère de l'Agriculture pour donc, des diverses interventions. Bon, des fois, même s'ils si ne sont pas là parce que ces deux ministères, généralement, eh, en matière donc, de et comment de la gestion du territoire euh, se mélange les pieds, bon, d'un peu partout, pas, pas seulement au Togo, mais un peu partout dans, sur le continent. C'est-à-dire que euh, au Togo, l'expérience aussi euh, avec les groupes de travail au niveau régional. Donc, euh, euh, il faut impliquer le ministère de l'Agriculture déjà euh, au niveau local et ça permet de, de, de réduire, de permettre, ça permet aux agents qui sont au niveau local d'être informés, de remonter l'information vers le ministère et de la même façon au niveau national il y a un travail qui se fait de, de, de, de partage d'informations entre les deux ministères ce qui fait que euh, le, le ministère de la culture est vraiment au parfum de ce qui se passe euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la question de, de, de transhumance et tout ça là qui doit être géré dans, dans, le, dans la RPF et donc si le ministère de la Culture n'est pas vraiment euh, informé, euh, ça crée beaucoup de, de difficultés. Donc peut-être si vous, vous pouvez au niveau de ces groupes de travail, euh, au niveau local… C'est que euh, on cherche toujours à s'approcher des différents euh, euh, services déconcentrés de, de l'État, agriculture, forestier, euh, agriculture, forêt, euh, développement rural et, et comment il s'appelle, je sais pas, c'est un peu différent partout. Mais je crois que euh, c'est les, les administrations territoriales euh, des communes, notamment les communes, euh, je ne sais pas comment est, quel est le, le degré de déconcentration au niveau des, des autres pays, mais euh, pour ici, au, au moins au Bénin, je crois que ce sont essentiellement les communes qui doivent aussi jouer le rôle de coordonner les différents les différents intervenants. Et donc, ve veiller à ce que euh, les services forestiers locaux, les services de l'agriculture, etc., euh, s'impliquent. C'est pour ça que nous, on, on essaie vraiment de, de travailler beaucoup plus avec l'administration territoriale que qu'avec les agents, uniquement avec les, les, les services euh, techniques. Oui, je pense à sa dépense, là il y a quand même des différences entre pays, euh, quels sont vraiment les rôles, ici les communes existent à Madagascar, hein. il y a l'administration communale, mais le rôle dans le cadre de la, de la gestion souvent des, des ressources naturelles est euh, pour le moment relativement, relativement limité, mais évidemment par rapport aux, aux populations locales, le rôle est beaucoup plus, beaucoup plus important. Ouais. Donc, nous, on essaye un peu maintenant de, de plus en plus travailler avec les, les schémas d'aménagement communaux euh, qui permettraient déjà une certaine organisation euh, de, de certains produits et aussi d'inclure la, la restauration des paysages forestiers dans la planification euh, au niveau d'une commune. Voilà. C'est un, une dernière remarque, je suis d'accord avec toi, ça, ça dépend des, des pays. Euh, au niveau euh, du Togo, par exemple, la question de euh, l'administration territoriale est généralement gérée par la préfecture et la mairie. Alors, j'aimerais juste euh, revenir sur un point qu'il faut peut-être garder en vue. C'est euh, au niveau communauté, généralement, de penser toujours à, une, à la cartographie participative. Parce que la cartographie participative, bien évidemment, implique les communautés rurales, elle implique les propriétaires des domaines et des terres, mais aussi elle implique l'administration, administration, euh, administration euh, locale, notamment les les communes, notamment les chefs traditionnels. Alors, et lorsque cette cartographie participative est, est faite vraiment de façon participative, si vous me permettez cela, je pense que elle va déjà identifier les points de, de, de, de, de, de, de, de les, les points communs sur lesquels l'agriculture, euh, la foresterie et d'autres euh, les interventions d'autres départements sectoriels peuvent déjà intervenir et des expériences des, des expériences sont faites au niveau du Togo, notamment dans la zone de Tiamba, mais aussi dans la zone des Lacs, où la catégorie participative a permis de mettre en place aujourd'hui un document de développement euh, euh, cantonal et communautaire de, de, de, de, de certaines zones. Je pense c'est un point sur lequel dans d'autres interventions, dans d'autres euh, webinaires, on pourrait revenir largement pour essayer de faire partager cette expérience, mais aussi de faire profiter aussi aux autres collègues comment est-ce que cet outil peut être implémenté dans la gestion de, de, du territoire dans le cadre de la restauration paysagère. Merci Christiane et merci surtout Mathieu pour mentionner l'aspect de, de cartographie participative. C en fait c'est notre prochaine prochaine étape. On est en train de, de faire euh, en ce moment-là une cartographie participative dans, dans tous les euh, six ou sept villages autour du bassin versant mais on va euh, vraiment essayer de tenir en compte tous vos commentaires euh, en impliquant les autres euh chefs traditionnels, les transhumants, les mairies, les services déconcentrés. Ouais, j'ai essayé de résumer un peu euh, vos recommandations et j'ai trouvé trois points. Euh, donc, vous avez dit de bien impliquer les, les administrations territoriales et, et aussi locales, de choisir euh, des espèces à promouvoir, de, de bien les choisir. Euh, en vue de, de vraiment identifier les chaînes de valeur qui, qui euh, créent de revenus pour les populations impliquées et aussi de veiller à ce que tout le monde au niveau local soit impliqué dans la meilleure manière, soit par la, une cartographie participative, soit par d'autres euh, approches. Voilà, oui, merci beaucoup. Moi, je trouve aussi que c'est euh, très, un très bon résumé. Euh, et je profite un peu de cette occasion, ça fait déjà, l'heure est déjà assez avancée, euh, donc euh, je me permets d'utiliser ça en même temps un peu comme mot de clôture de ce, de ce webinaire, je pense que c'était très intéressant, euh, il y avait pas mal de, de participants et je pense que la première fois on a, on a choisi un, comment dire, un format un peu plus ouvert à la, à la discussion. Donc, c'était pas seulement question-réponse, mais il y avait beaucoup plus des, euh je dirais, un échange d'idées par rapport à, à la mise à l'échelle de la de, de la restauration des paysages forestiers. Euh, je pense les idées étaient très intéressantes euh, et ça nous a permis euh, d'un pays à l'autre de vraiment de d'échanger un peu. Et j'aimerais vous y remercier, vous en remercier pour tout ça, pour votre participation, euh, bien sûr à, à Arnaud déjà pour les, qui a fait le l'input le, le, principal, mais aussi derrière les derrière les rideaux euh, Anna Roth qui a qui s'est occupé un peu de tout ce qui était technique et euh, échange. Voilà. Encore une fois merci beaucoup et euh, je pense je dirais à une prochaine fois un prochain webinaire sur le thème de la restauration des paysages forestiers, Forest Landscape Restoration. Merci et à bientôt.